Avec le projet de bâtisseur de Possible, on a appris plein de choses. On a fait les choses ensemble. On a demandé à des idées à des gens et on a fait des affiches. On a aimé travailler avec des écoles du monde. Ça a changé des choses dans notre classe. Quand on est énervé, on peut aller dans la cage balle si un enfant a peur, il peut aller dedans, regarder quelque part. S'il si est triste et qu'il ne veut pas le montrer, il peut aller dedans. Je prends besoin de la cache ban on va lui donner quand on sent qu'il ne qui va pas très bien. S'il si y avait des cache dans toutes les écoles, on penserait que tout le monde se sentirait bien dans toutes les écoles. Ça pourrait faire des classes plus calmes. Avec ce projet, on a gagné deux choses une cabane et un concours. <rire> On est très contents d'avoir participé. Il faudrait garder toutes les idées des autres écoles qui ont participé. Comme ça, les, les autres écoles ils peuvent regarder les idées des autres. On voudrait faire passer un message. On n'est pas trop petit pour changer le monde. D'ailleurs, nous, on a réussi. On a réussi à changer l'école du futur. Pour changer le monde, tout le monde a son rôle à jouer. Ouais